Bonjour, vous avez peut-être déjà téléchargé le mini guide « Une minute pour soulager vos vertèbres » qui vous a donné un bref aperçu de mon programme de ma méthode « Axe en 12 temps » et visionner la vidéo pratique. Lorsqu'il s'agit de se soigner, nous avons tendance par habitude de faire confiance au seul remède chimique. Le problème c'est qu'il ne traite que les symptômes sans s'attaquer vraiment aux racines du mal. Faute d'informations dans le domaine de la santé, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de traiter le mal de façon globale et simultanée au niveau de toutes les causes, notamment pour les douleurs chroniques. Elles passent ainsi à côté des vraies solutions, celles qui s'attaquent aux racines du mal en profondeur et durablement. Mais cette facilité est dangereuse pour l'avenir car bloquer artificiellement une inflammation aiguë peut entraver la Guérison d'une hésion, quelle qu'elle soit, car l'inflammation est un processus normal de cicatrisation. Mais à l'inverse, laisser une inflammation de bas grade évoluer en silence pendant des mois, voire des années ou des décennies, expose inexorablement à une dégénérescence progressive des tissus profonds, cartilage, disque et fascia. Dans mon nouveau programme, la méthode naturelle antidouleur agitale, je livre toutes mes techniques et un plan complet, module par module, pour non seulement vaincre vos douleurs, mais surtout pour éviter que vos articulations, vos nerfs, vos organes ne vieillissent trop vite et vous handicapent sérieusement. Savez-vous par exemple que souvent la cause des problèmes inexpliqués et rebelles à tout traitement se situe à distance de votre douleur Une lombalgie, une sciatique chronique peuvent provenir aussi bien d'une vertèbre, d'un disque, mais en cas de chronicité, il peut s'agir des effets à distance d'un champ perturbateur au niveau des pieds, au niveau des organes, comme le cirrus, mais des dents, des mâchoires, des yeux. Pour en avoir le cœur net, il faut d'abord le dépister en effectuant d'abord des tests de base par soi-même et en cas de doute, en consultant un praticien spécialisé dans le dépistage des champs perturbateurs. Ma méthode est facile à mettre en œuvre, accessible à toutes et à tous, quelles que soient vos connaissances en médecine, car je vous explique tout ce qui est nécessaire de savoir de A à Z, comme je le fais dans mes ateliers et conférences. La seule condition est d'être motivé, volontaire et persévérant. Ma méthode n'est pas une méthode sortie d'un chapeau. Elle est complémentaire des soins médicaux ou paramédicaux classiques, mais aussi des soins d'ostéopathie, de théropathie. Elle ne les remplace pas, mais elle les rend encore plus efficaces et permet surtout d'obtenir un résultat plus durable. Après trois mois de pratique de mon programme, vous aurez pris de bonnes et saines habitudes et acquis des automatismes vertueux, et ce sera ensuite pour vous un véritable plaisir de prendre soin de votre corps, de le bichonner pour qu'il reste au meilleur de sa forme pour le reste de votre vie. Vous verrez progressivement votre corps changer, se redresser, vous retrouverez une silhouette plus jeune, plus tonique. Votre poids se rapprochera de votre poids d'équilibre. Votre tenue et votre humeur s'amélioreront naturellement. Pour vous ensuite, ce sera un véritable jeu d'enfant, une routine bénéfique à tous les points de vue. Si cela vous, vous intéresse, et bien, il vous suffit de cliquer sur le lien indiqué en dessous et au-dessus, pour accéder au programme de ma formation. Cela ne vous engage strictement à rien. Je reste à votre écoute et je vous dis à très bientôt.